De postes à pouvoir dans une société prestataire de services dans un domaine très particulier euh, autour du Linux. La société d'ailleurs s'appelle Savoir-Faire Linux, une entreprise qui vient s'installer en France d'origine canadienne. Au Canada et dans le monde, c'est 110 personnes pour 10 millions de dollars canadiens euh, dans le monde. Et Savoir-Faire Linux, je répète, c'est le nom d'une entreprise qui est à la recherche d'une dizaine de collaborateurs ici en France. Bonjour Laurent-Marie. Bonjour et merci de me recevoir. Je suis ravi de vous avoir. Donc vous, Laurent-Marie, vous êtes directeur Europe de cette jeune entreprise euh, sur un marché énorme. Vous me dites que c'est énorme ce marché. Oui, c'est un marché colossal hein, qui concurrence, je dirais, les logiciels propriétaires euh, depuis euh, déjà un certain temps, une vingtaine d'années, avec ouais. une maturité qui est arrivée à peu près de, depuis 15 ans. Et ce sont des logiciels, donc l'open source, les jeux, logiciels libres, pardon, que l'on va retrouver dans l'ensemble des entreprises, des collectivités, des universités, un petit peu partout ouais. en fait. Mais en France, ça représente un, un beau marché oui, c'est un marché colossal, oui, tout à fait, oui, et qui est en pleine expansion. Et ça va, les, et les clients, ça va de quoi à quoi Des petites aux grandes entreprises ou Principalement, principalement les nous, grands, les nous grands grands. visons principalement les grandes entreprises, oui, que ce sont elles qui ont vraiment les, les moyens d'investir sur ce type de, de technologie. Oui. Mais ce sont des technologies que euh, les petites entreprises peuvent installer chez elles de façon totalement autonome, sans avoir besoin de nos services. Alors, 10 postes à pourvoir, j'imagine des ingénieurs, exactement qui vont commercialiser en quelque sorte votre produit Alors, qui vont développer, intégrer oui. ces produits, effectivement, donc des experts en informatique et qui ont déjà quelques années d'expérience, oui. et qui, pour la plupart, sont déjà des acteurs majeurs de ces communautés, que sont les, les communautés des logiciels libres et open source. Des postes à pourvoir à Paris, là où vous êtes installé j'imagine Des postes à pourvoir à Paris, avec des interventions au niveau européen et international. Mmh. Euh, là, on intervient par exemple à Dubaï, pour vous donner une idée. Ah bah ça fait rêver. Merci Laurent-Marie pour en savoir plus donc sur les postes à pourvoir chez Savoirfaire Linux. Rendez-vous sur le site d'emploi media-rh.com